Bonjour et bienvenue dans cette émission, mais d'où qu'elles viennent ces expressions aujourd'hui sur Baragouiné. Pardon, mais euh, qu'est-ce que c'est Baragouiné est une expression française signifiant parler de façon incorrecte et inintelligible. Très bien, mais ça n'explique pas d'où ça vient. Eh bien, il y a deux hypothèses sur l'origine de Baragouiné. La première et la plus connue, c'est que cette expression viendrait du breton. Ah, le breton, ce dialecte parfait pour faire son beurre sur une chanson à forte connotation paillarde et qu'au final, ça passe bien. Sérieux Oui, oui sérieux. Donc, d'après cette hypothèse, Barra-Gouinier viendrait de Barra et Guin respectivement pain et vin en breton. Ces deux mets étaient les deux revendications des volontaires bretons lors de la guerre de 1870. Les français ayant peur d'un retour d'échouons et parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment bien le breton, firent comme d'habitude, semblant de comprendre. Petite anecdote, les soldats bretons furent par la suite décimés, non pas par l'ennemi, mais par la dysenterie. Une maladie qui survient lors de l'ingestion d'aliments contenant certains micro-organismes. Autrement dit, euh, que votre bouffe est dégueu, quoi. Ouais, euh, je comprends mieux pourquoi il voulait du pain et du vin. Et voilà comment naquit Baragouiné selon l'hypothèse bretonne. La seconde hypothèse, moins connue, nous propose que baragouiné viendrait du latin Barbaracuinus. Celui-ci viendrait de Barbarus, Barbare, qui serait devenu Barbaracus, puis finalement Barbaracuinus. Donc baragouiné voudrait dire... Parler comme un barbare, parler comme un étranger, donc de façon incompréhensible. On peut rajouter à cela que Baragouine existe en breton. Cela se dit Grégachine, qui veut dire littéralement parler grec. Ils ne se sont pas un peu plantés géographiquement Ce ne sont bien sûr que des hypothèses. À vous de faire la vôtre. Alors, latin ou breton Et voilà d'où viendrait Baragouine. Merci de votre écoute et à bientôt pour un autre Mais d'où qu'elles viennent ces expressions.